Bonjour petit oiseau de l'amour éternel, je suis ravie de te retrouver sur cette chaîne au champ d'amour des oiseaux pour ce nouveau tirage. J'ai voulu savoir où en est notre âme collective avec toutes les initiatives du cœur et, et, et de l'âme et, et, et l'élévation spirituelle, l'éveil général spirituel qu'il y a. Où est-ce qu'on en est, dans quelle perspective on se trouve actuellement et aussi avec le jeu des vertus, euh, j'ai tiré euh, trois cartes sont sorties hein, pour euh, nous inspirer des demandes alignées, pour nous aider à nous aligner au meilleur, à faire encore mieux. Voilà, si tu apprécies mon partage, eh ben je te remercie parce qu'au moment où tu m'écoutes, cette vidéo elle est déjà publiée sur ma chaîne Odyssée. Et tu as euh, l'URL active, donc il suffit de cliquer dessus juste sous cette vidéo, dans le descriptif. Il suffit que tu sois abonné pour aller regarder mes partages pour que cela me permette de recevoir quelques crédits, et toi aussi, voilà. Et c'est sans publicité. Donc merci, merci infiniment à ceux qui choisissent d'aller regarder mes partages sur Odyssée. Je vais aussi bientôt publier des partages exclusivement sur Odyssée. Voilà, merci beaucoup. Alors la première carte qui est sortie du chemin de lumière, je vais bientôt aussi présenter toutes, toutes mes cartes et toutes ces, et ces trois nouveaux jeux de cartes dans la rubrique boutique de, de mon blog. Voilà, l'URL aussi active est sous cette vidéo dans le, dans le descriptif et aussi sur la bannière de, de la chaîne au champ d'amour des oiseaux. Donc ici on a la première carte en fait d'une fin. On clôture quelque chose, c'est répété, répété et on est dans un nouveau départ. Mais quel est ce nouveau départ Quelle est cette étincelle et vers quoi nous guide-t-elle là pour l'instant Nous mène-t-elle hein Nous emmène-t-elle Alors on est dans, euh, avec euh, le jeu de l'étoile, on est dans le repos, l'attente. Mais c'est aussi un moment de réparation. Et c'est associé euh, au monde initiatique des nombres au 7 x 8 qui dit ceci ce qui est infini l'infini est en tout l'abondance le savoir le pouvoir trois petits points ne cherche pas ses attributs dans le monde illusoire donc on nous montre ici que ce qui est illusoire est voué à l'échec à la mort, à une mort euh, certaine, mais que euh, une partie de ce qui a été est en renaissance, est en euh, croissance, est en attente aussi, et est dans un état de repos qui lui permet de se réparer. La deuxième, le deuxième groupe de cartes nous donne la relation charnelle, donc ce sont tous les rapports physiques, la tendresse, s'embrasser, se, se prendre dans les bras, toucher la main, toucher l'épaule. Voilà, c'est ça, cette carte représente tout ce qui euh, est du, de l'ordre du lien, de la relation charnelle, donc des contacts physiques. C'est avec associé avec l'écoute de l'âme, la voix intérieure. Donc on écoute son corps, hein, on écoute ce que nous dit notre corps. Et euh, cela donne la connaissance de soi. C'est ce qui est écrit en rose intense en bas de la carte. Et c'est associé à la carte 7x6 qui est l'impasse du cœur, le renoncement, l'abandon, la fuite. Donc ça pour moi, ça fait écho à la première carte qui parlait du renoncement. Encore ce, ce mot qui revient, cette parole. Donc, arrêter certaines choses hein, qui sont des impasses du cœur. Voilà. Et euh, abandonner ce qui est euh, de l'ordre de ce qui n'est pas du cœur. Et ceci grâce à l'écoute euh, de notre corps, de ce que nous dit notre corps. Donc ça, comme carte centrale, comme, comme, comme deuxième groupe de cartes, c'est excellent ça nous dit que notre âme collective, elle est ancrée sur ce qui peut vraiment lui permettre ici, à partir de justement de l'incarnation charnelle, de ce qui peut lui permettre de transmuter vers le meilleur, de se nettoyer, de se délester, de se libérer de ce qui lui nuit. Troisième groupe de cartes, la mémorisation. Qu'est-ce que l'on a en mémoire et qu'est-ce que l'on est en train de mémoriser Donc ici, ça fait appel à énormément euh, de dictates qui sont euh, plus ou moins imposés ici et là depuis quelque temps sous certains euh, arguments. Oui, parce que ce qui s'imprime dans le corps s'imprime dans l'âme, dans l'esprit s'imprime profondément, c'est ce, ce dont parle cette carte. Et ici c'est associé donc à la communication, la communication d'âme à âme, c'est la communication quand on est relié à son être divin qui permet tout simplement d'entrer en communication avec l'être divin, la partie divine, de toute autre âme et de toutes les autres âmes, et de leur mémoire aussi, bien entendu, et des lignes de temps. Hein. Donc ici, tirer les cartes pour savoir vers quoi on se dirige. Et pour savoir vers quoi on se dirige, il faut savoir euh, d'où on vient et où on est. Voilà, c'est pour ça que je fais euh, des tirages en trois parties, trois groupes de cartes pour nous donner vraiment les directions essentielles. Et ici, c'est associé, donc la carte monde initiatique des nombres en vert, le 39. L'aide des vertus divines à qui les appelle. Alors ça, ça répond vraiment à la question que je posais, parce que dans cette question, dans mon âme, dans la vibration que j'émettais, je demandais si les êtres de lumière, tous les artisans de lumière, tous ceux qui se sont engagés dans le cœur, sur la voie du cœur, qui l'ont comprise, qui la comprennent, voilà, en, en, en quoi euh, cela joue dans notre grande transformation actuelle. Donc ici, on nous dit, là où on va, grâce à cette écoute, Hein, de ce qui n'est pas du cœur, en, en écoutant notre corps, et donc aussi le manque, le manque de ceux que nous aimons serrés dans nos bras, que ceux, euh, de, son, de ceux dont, dont, dont nous avons besoin et, et l'avantage le, et, le, et, le, et le grand bénéfice d'être à proximité géographique ou immédiate. Hein, ce rapport charnel qui est au cœur de ce tirage, qui est au cœur aussi des restrictions que nous vivons, mais qui est aussi au cœur de ce qui permet de faire palpiter, faire naître la vie. Donc, euh, ce qui se passe est ici au niveau euh, de ce qui est incarné, du corps charnel et la réponse est, est, se trouve là aussi les réponses se trouvent là aussi à partir de là, à partir de cette écoute donc on, dans ce troisième groupe de cartes on nous dit que cela va vers une communication des âmes donc au-delà de la sphère intérieure en se mettant à l'écoute du corps donc on peut communier et communiquer avec toutes les âmes nous passons à un niveau plus complet de notre être, étant donné que nous sommes privés d'une partie qui nous est vitale, eh bien cela nous euh, propulse, hein, nous, nous oblige, nous met au pied du mur de nous déployer depuis l'intérieur, de mieux nous écouter et euh, aussi de faire des demandes et des prières pour ceux qui appellent ça encore des prières. Euh, je, je, bon, pour, pour ce que je viens de dire je, je ramène euh, sur l'ensemble de mes vidéos à l'une que j'ai réalisée justement sur les prières et les demandes en quoi je distingue l'un de l'autre mais ça voilà l'important, ça c'est pour ceux qui veulent en savoir plus avoir des détails tout le monde n'en a pas besoin l'important c'est d'être dans le cœur de rester, de reconnaître le cœur et de euh, s'engager sur cette voie du cœur de façon complète, totale, globale, dans chaque chose que l'on fait et à chaque instant, voilà. Donc, c'est ce qui est signifié ici, c'est que nous pouvons, en étant dans cette disposition, faire appel aux vertus divines. Pour ceux qui pensent à le faire, ils sont en pleine prise de possession de ces pouvoirs, qui sont tout à fait naturels, voilà, et qui appartiennent en propre légitimement naturellement à ceux qui ont une âme, voilà, et qui la reconnaissent et qui savent s'en servir très très bientôt là, je pense prochaine publication, oui, ce sera le cinquième épisode des ce que j'appelle les transmissions fondamentales euh, concernant la création, ce dans quoi on est, ce qu'on est euh, et quelle est l'interaction euh, possible entre les deux. Euh, ce sera au sujet justement de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc j'invite tous ceux qui veulent en savoir plus sur euh, eh bien le, ce qu'il y a derrière ces tirages de cartes et, et ce que je partage à aller, euh, à aller écouter ces, ces communications. Euh, je penserai à faire une playlist, hein, je pense que est faite, en tout cas je vais euh, m'en assurer. Ici, pour les cartes générales, on parle des actions cachées, qu'on ne peut pas montrer. Donc on parle bien de l'invisible, l'âme, qui est un champ, le champ général électromagnétique, pour chacun d'entre nous. Euh, je parlerai de ça plus en détail. Euh, probablement, euh, je vais développer justement sur les épisodes 6 et peut-être 7, certainement, euh, en ne parlant que de l'âme et de comment devenir le seul euh, pilote, euh, commandant, donc, euh, à bord de son vaisseau d'amour et de lumière. Ici donc cette carte générale du roi du cœur caché qui représente l'une des, des, des, des, des expressions des quatre éléments de base que nous sommes hein, et que nous restons, hein, ce, qui font, ce qui fait de nous lorsque nous, euh, nous réhabilitons l'ensemble de notre être dans l'alignement que j'appelle le grand alignement. Et là j'invite ceux qui s'y intéressent à aller sur mon blog. Donc ce que j'appelle le cœur caché est l'une des, euh, des branches de notre étoile, c'est une forme énergétique géométrique dans laquelle nous nous trouvons chacun de nous, chacun en tout cas de, de la famille des humains, euh, voilà, de notre âme collective des humains, nous nous trouvons donc dans une forme énergétique qui est une étoile à six branches, six, et le caché est l'une de ses branches, une des expressions de notre être au complet. Donc là on parle des actions, hein, ce que l'on ne peut pas porter en avant, ne peut pas porter au regard des autres, la discrétion nécessaire dans les actions et c'est associé à deux cartes, la mère, mûrir le foyer, c'est à dire ce qui permet l'amour et euh, la cohésion, donc, euh, et, et l'amour est le cœur de cette cohésion, hein, pour ceux qui comprennent, des êtres, de l'ensemble des êtres de notre âme collective. Voilà, Ce qui fait que nous sommes bien, chacun, dans le bien-être, et bien aussi avec les autres, bien avec notre clan, notre tribu, notre famille, voilà, et chacun. Et c'est associé à la carte, une carte extrêmement importante et forte aussi, comme celle de la mère, qui est la carte 27 comme carte générale, la vie, la naissance, le renouvellement, mais aussi la prophétie, ce qui a été porté par la parole et qui s'incarne, hein ce qui est en marche et apporte l'abondance, la joie et la libération. Ok. Donc là, comme ce sont les cartes générales, je peux vous dire que nous sommes donc actuellement dans une disposition face à cette énorme transmutation qui va vers vraiment l'incarnation du meilleur, voilà. Le discernement va être nécessaire, euh, c'est vrai que c'est un face-à-face -face avec, avec le pire actuellement, qui essaye de s'étendre et de manifester euh, l'ensemble de des moyens qu'il a mis en œuvre et l'ensemble de ses projets, et tout est entre les mains de chacun, de l'éveil de chacun, de la compréhension, du discernement, à ne pas accepter certaines choses, hein, euh, voilà, à chacun de voir pour soi, mais c'est l'ensemble qui est en jeu. Et donc, là, ça nous dit, en tout cas, que actuellement, l'ensemble de ceux qui se sont éveillés, l'ensemble des artisans de lumière, réussissent à mettre le, le et l'ensemble de notre âme collective et dans cet état et donc tous les artisans de lumière et tous ceux qui rejoignent en conscience hein, et font ce travail et comme je vous je vous l'ai dit aussi c'est une communication pleine d'informations bah ouais c'est ça c'est c'est une c'est un tirage déjà qui qui qui, qui voilà qui, qui qui cherche à, à aller voir euh, ce qui se passe pour nous tous, donc c'est un petit peu normal que je donne des informations générales aussi, euh, ça fait écho immédiatement ici parce qu'à la prochaine pleine lune je vais vous proposer donc un premier soin et j'espère que de plus en plus d'entre vous se rallieront très concrètement à ce soin, j'ai décidé qu'il soit gratuit hein. euh, chacun pourra simplement déposer une obole pour participer euh, s'il le souhaite et merci infiniment dans tous les cas et Essentiellement d'y participer parce que cela va permettre, comme d'autres d'autres initiatives qui sont menées ici et là depuis quelques années, cela va continuer de guérir et de compléter l'ensemble euh, de l'âme, je préfère, pas nommer une chose ou une autre en disant gris ceci, gris cela, moi je préfère être beaucoup plus globale, ici je, je fais vraiment un travail global et c'est aligné avec ce que je propose, donc je ne vais pas utiliser des terminologies qui ne sont pas les miennes, simplement elles s'incluent dedans, je parle de l'ensemble de notre âme collective, d'accord, et de participer à la guérir, à la nettoyer, à libérer l'ensemble des âmes ici et maintenant, en tout, entre tout et partout, depuis toujours et toujours parfaitement et totalement voilà participer très très très activement à ce travail et euh, particulièrement avec cette respiration de la lune inspiration expiration pleine lune et nouvelle lune sont ces deux timings importants pour notre âme collective voilà pourquoi aussi j'ai décidé euh, de rythmer euh, les tirages généraux sur ces deux temps forts de notre respiration à nous tous voilà, en plus des 12 signes pour chaque mois. Et quelques vidéos ici et là, euh, comme ça me vient, comme ici. En plus, donc, <coughs> des vidéos, des euh, transmissions fondamentales. Ici, j'ai tiré donc des cartes pour nous aider, pour aider l'âme collective. Alors, les paroles de guérison en rose intense nous disent ceci. Lève-toi et marche. Mets-toi dans l'action. Aide-toi. Et la suite arrivera. C'est ça l'alignement. Rien n'arrive uniquement en priant ou en demandant de manière alignée. Il est nécessaire d'être dans l'action. C'est ça l'alignement. Moitié, moitié. Moitié la matière. Moitié le spirituel. Ok On pratique ce que l'on prêche. On essaye d'être au plus près, voilà, tout le temps, en tout, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, d'accord Et dès qu'on s'aligne, quand on pense et qu'on projette quelque chose, ça se passe là déjà l'alignement. Hein C'est là que ça commence, voilà. L'action doit se joindre aux intentions pour qu'il y ait incarnation. Participe, œuvre à ton édification, voilà. Fais ce travail intérieur en toi d'alignement, de grand alignement, et il va profiter à tous, voilà, parce que tu vas prêcher par l'exemple, sans même avoir besoin de trouver les bonnes paroles au bon moment, hein. il n'y a pas de concours ici, c'est la participation de chaque joyau que nous sommes, chacun d'entre nous, chaque âme, voilà, de s'éveiller, de, de, de mettre en marche ses pouvoirs, voilà de les comprendre et de les utiliser vertueusement. La carte générale des paroles de guérison, c'est « Aime-toi comme tu souhaites être aimé. » Car nous sommes avant tout des êtres du miroir et agissons comme tel en premier lieu. Si tu fais attention à ça, tu pourras le constater facilement. Donc, les autres te traiteront instinctivement, hein, donc avant de réfléchir, « Comme tu te traites toi-même. » Voilà, donc ça c'est la parole de guérison. Les paroles sacrées te disent ici faire face, relever la tête avec courage et amour, amour avec un grand A, soulagera la situation. C'est associé à c'est à l'ombre, dans ses profondeurs, que la graine se sème pour prendre nid, eau et nourriture. Afin de pouvoir éclore, j'allais dire, au grand jour, à la pleine et véritable lumière. Apprendre sous les aspects qui te vibrent, qui te correspondent. Et la carte générale te dit ceci, on réalise à hauteur de ce que l'on a conçu. Et ça aussi tu peux le vérifier à chaque instant si tu es suffisamment attentif à cela. Et persévérant dans ton attention et c'est redondant hein, par rapport à ces cartes du début qui nous parlent de repos et de réparation et d'attente. C'est un moment que l'on doit mettre chacun à profit pour changer sa façon d'être en étant mieux aligné plus profondément, plus complètement aligné Cet grand alignement dont je parle depuis le début d'ouverture de cette chaîne, c'est véritablement la grande clé pour notre âme collective et pour chacun d'entre nous. La grande clé pour et vers le meilleur, dans le meilleur, par le meilleur, vertueusement. Je parle de ce meilleur là. Et donc il s'agit pour chacun de nous de faire la part des choses justes et bonnes pour lui, dans ce qu'il peut faire aussi à chaque instant, hein, et vers quoi il veut tendre, et d'y aller vraiment concrètement dans les actions, dans les choix que l'on pose. Hein. C'est par là que tout peut basculer vers le meilleur. Voilà, donc courage Et les grands messagers qui nous accompagnent, « La pieuvre et le feu », c'est d'être solidaire entre nous. C'est ça que veulent dire la pieuvre et le feu, c'est-à-dire ceux qui te sont proches, c'est cela, physiquement, géographiquement, et tous ceux qui se sont proches dans le cœur, à toi de nourrir des liens solides et de faire en sorte que ces liens restent solides. C'est très très important à l'heure d'aujourd'hui. C'est associé avec le feu, c'est-à-dire l'ardeur. Le feu, c'est aussi spirituellement, ce qui dissout euh, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas du cœur vrai, hein, voilà, et euh, c'est aussi celui qui élève et qui, euh, comment élève vers le ciel, hein. c'est aussi, euh, c'est ça, voilà, cette, euh, cette, cette action de purification euh, qui permet de séparer le lourd du léger euh, pour, pour nous permettre de, de, de, de, de monter beaucoup, beaucoup plus haut en vibration, hein, grâce justement à, euh, à ces relations immédiates qui nous tiennent à cœur. Faisons d'elles des liens euh, solides, des liens intérieurs à nous-mêmes qui soient solides et la carte générale c'est celle du corbeau le corbeau c'est celui qui annonce la parole de vérité voilà donc euh, et qui détient les clés de la vérité les clés du livre d'or de l'or de vie c'est-à-dire le savoir qui te permet de redevenir et de te reconnecter, de reconnaître et d'utiliser ton être divin voilà, de te reconnecter à lui et donc il y a trois euh, demandes du jeu des vertus qui nous sont proposées pour nous aider à parfaire à aller vers le meilleur étant donné notre situation actuelle c'est la 63, la 46 et la 48 la 63 c'est transmet l'ordre de vie la 46 elle a pour titre de l'ombre à la lumière et je vais te lire la 48 qui est, qui se nomme l'équilibre. Tu peux retrouver sur la page les cartes du champ d'amour de mon blog. Donc, il suffit de cliquer sous la vidéo dans le descriptif, tu as l'URL active de mon blog. Et tu vas trouver à la fin de cette page-là l'ensemble de toutes les demandes du livret euh, des vertus. Voilà, pour retrouver les deux autres. Parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps à chacun et chacun ira vers celle qui euh, l'inspire le plus ou se laissera inspirer par elle pour écrire ses propres paroles alignées. Voici donc ce que je te propose et ce que propose ce jeu je te la lis hein, euh, de façon complète euh, je te renvoie euh, sur la page l'alignement de mon blog pour en savoir un petit peu plus sur cette manière de faire qui est extrêmement puissante Voilà. Euh, tu liras comment faire une demande si ça t'intéresse, si tu ne l'as pas déjà fait puissante à l'univers et aussi la mise en état d'union et d'autres vidéos qui sont proposées là euh, si tu le souhaites bien entendu n'hésite pas Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Béni soit le corps qui a besoin du cœur afin d'aimer ton royaume. Béni soit le cœur qui a besoin du corps afin d'édifier ton royaume. Merci de m'aider à tenir l'un et l'autre en parfait équilibre, afin que le pouvoir de ta grâce s'éveille en tout et à tous, afin que ton secret devienne le ciment éternel de nos efforts. Et que, mais nécessaire, transmutation se passe dans la joie et la gratitude infinie pour l'édification de ta gloire béni sois-tu infiniment et pour l'éternité merci merci, merci merci infiniment à ton soutien quel qu'il soit, merci de partager merci de penser à liker à mettre un gentil commentaire béni sois-tu de tout mon cœur. je te souhaite le meilleur prends bien bien soin de toi et de tout ce que tu aimes qui t'est vertueux à très bientôt, gros bisous je t'embrasse Oups, j'allais oublier les deux cartes du message des lettres, donc c'est la carte I qui est sortie, qui dit ceci, l'ensemencement de l'esprit par le divin, intelligence du cœur. Les illusions doivent faire place à la vérité. Il est temps de regarder les choses en face. Et c'est ça concerne la carte énergétique beaucoup plus générale qui est la carte Z qui est qui représente la loi donc la carte dit ceci la perfection de la loi incontournable et implacable la même pour chacun en tout et partout si on la comprend et la respecte tout peut alors devenir magique et merveilleux. J'utilise le mot « magique » dans le sens vertueux du terme, évidemment, dans son plus beau sens, celui qu'on a dans le cœur. Je parle de la magie de la création, voilà, parce qu'il faut bien euh, pouvoir utiliser quelques mots, hein, pour euh, quelques paroles pour communiquer. Ce tirage est vraiment plein de messages. Et maintenant que je reprends cette petite partie, j'ai comme une envie de faire un, une sorte de relecture en résumé. On a cet arbre qui représente notre âme collective qui a été, on va dire, très, très abîmée. Tellement abîmée qu'une partie d'elle meurt tandis qu'une autre renaît. Elle est encore fragile au début, parce qu'avec cette carte du repos, on sent qu'il y a eu... Euh, voilà, c'est là que, que, que j'ai l'écho du traumatisme, de ce qui a été abîmé. Euh. Mais comme euh, c'est associé aussi à l'infini étant tout, et qu'il y a renaissance... Ça veut dire que l'amour, la part de l'amour vrai qu'il y a eu et qu'il y a dans notre âme collective, nous permet de renaître. Et que cette expérience euh, qui nous permet de mieux nous connaître et de mieux comprendre qui nous sommes, cette expérience qui nous fait vivre cette distance sociale physiquement pour Quelques prétextes que ce soit, cette expérience nous fait mieux nous connaître, mieux, mieux comprendre à quel point il est vital ce rapport humain, ce rapport charnel, cette proximité. à quel point c'est important à tout âge eh bien, que les, tous les âges puissent vivre les uns à côté et avec les autres, les plus jeunes et les plus anciens, ne pas être séparés sortir de cette séparation physique et à tous les niveaux. Hein. On parle de l'école, des institutions, hein. on parle de l'ensemble de notre organisation sociale qui en fait travaille à nous séparer charnellement depuis fort longtemps et dans tous les domaines de notre vie, même nous séparer de la propre connexion à notre corps. Voilà. Et ici, et eh bien euh, par la souffrance de la distanciation et euh, l'état donc anxiogène euh, pour lequel euh, les arguments sont choisis de nous y mettre, hein, puisque c'est encore ce par le quoi nous nous sommes le plus sensibles et réactifs. Hein. Euh, voilà. Oui, c'est quand quelque chose est euh, notre vie est, est mise en danger ou qu'on la sent potentiellement en danger. Donc, c'est là qu'on appuie, on appuie là où c'est le plus sensible, tout simplement. Donc, euh, et avec une cause qui s'étend, et qui, qui, qui s'étend sur l'ensemble de notre âme collective, très concrètement. Donc là, c'est une expérience extrêmement forte dans la chair, hein, à laquelle nous avons affaire, et elle nous apprend, pour ceux qui veulent écouter, énormément de choses. Et pour ceux qui commencent à comprendre ce qu'ils sont, eh bien, ils peuvent justement faire ces demandes alignées de tout leur cœur, afin que qu'ils imprègnent leur âme de ce qu'ils souhaitent voir advenir pour maintenant et pour l'avenir. Voilà et c'est ce qui se passe pour nombre d'entre nous, pour tous les artisans de lumière en tout cas, tous ceux qui se joignent à la voix du cœur. C'est très, très, très, très, très positif et très, euh, comment dire euh, c'est plus que plein d'espoir, ça veut dire qu'actuellement, nous sommes aussi, notre âme collective est, est en train de passer du côté positif, est en train de gagner dans la matière actuellement, parce qu'il y a suffisamment d'entre nous qui savent faire des demandes dans le cœur, en étant alignés, quelle que soit leur technique, tout simplement, en étant alignés dans leur cœur, vraiment faire des demandes. Et c'est ça, parce que c'est comme ça que tout fonctionne. Et c'est par là que ça commence, hein, euh, l'incarnation. C'est de souhaiter avec son cœur, de désirer de tout son cœur quelque chose. Alors ça s'imprime dans l'âme. Et là, notre âme collective est en train de souhaiter de guérir, de souhaiter de s'émanciper euh, de l'esclavage, de, de, de, de recouvrer ses justes droits fondamentaux, en tout cas une partie d'elle. Et c'est irrépressible. Ceux qui font ce pas-là... On peut, ne peut pas, je ne peux pas parler au nom des autres, mais pour moi-même, je ne saurais jamais revenir en, en arrière. Jamais plus je ne pourrais revivre entre quatre murs. C'est, euh, voilà, l'habitat léger, c'est devenu euh, une évidence, une... une, une oh, un, un, un, un, oui, une évidence, parce qu'on parce qu est en contact avec ce qui se passe à l'extérieur. On n'est plus séparé de la nature. Moi, j'entends les animaux, j'entends quand il pleut, etc. Je, je, je suis connectée à l'extérieur, voilà. On me demande tout le temps, ça ne te fait pas peur, tu es isolée et tout. Mais non, ça ne me fait pas peur. Je me réjouis, je suis... J'ai dé, déployé une, une conscience d'exister, même si c'est inconsciemment. À la, à la rigueur, je ne m'en rends pas tout le temps. Mais, mais qui est bien plus pleine, mais ça part de l'intérieur, et ça n'a rien de tout autour, et c'est en relation avec tout ce qu'il y a autour, voilà, on est naturellement connecté comme ça, à la nature, et on y reste, on y est, et on y reste, et autant qu'on le veut, qu'on le souhaite, à la carte, mais on y est quoi, voilà, on n'en est plus séparé, donc c'est ça... Euh Ici, on nous dit que non seulement euh, le travail se fait et nous porte en tout cas irrépressiblement vers ce premier pas, parce qu'on est dans un premier pas dans la matière, très concrètement, même s'il y a tout, euh, tout ce qui a été fait avant hein, qui nous permet d'en arriver là. Euh, voilà. Je dirais, grâce à Dieu, grâce, grâce à l'univers, grâce à la part la plus merveilleuse de la création. Voilà. C'est en ça que le, le, la terminologie Dieu résonne et rayonne pour moi, en conscience. Il n'a pas de forme, il est partout. C'est la création. Et, et, et la loi est ce qu'est l'expression, le, le, le, le, la. la les capacités d'expression de cette création, justement. L'un est l'expression de l'autre. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que les jeux, mes yeux en parlent, <rire> évidemment. Ici, on voit que ça se passe dans des actions qui sont cachées, qui ne peuvent être montrées, comme je disais. Donc, de l'ordre de l'invisible, pour les yeux, pour le charnel, justement. Mais, nous allons donc directement, très concrètement, très concrètement, par l'incarnation, par le corps, par le charnel, vers le meilleur. Même si ça passe par la distanciation sociale. Et oui, c'est ce qui nous permet à beaucoup plus de comprendre les choses. Et même si certains d'entre nous n'ont pas encore compris, et qu'ils euh, continuent d'être séduits par l'IA et euh, toutes sortes de ces gadgets qui voudraient les séparer encore plus de leur corps, et euh, donc de leur cœur, évidemment, et aussi de leur esprit, ce qui est vraiment terrible, euh, est, cette prise de possession euh, biotechnologique sur le vivant euh, n'a pour ainsi dire, ne s'offre pour ainsi dire aucune limite. Hein. Donc euh, voilà, euh, eh bien, à, ce que, à, à, que ça séduise, eh euh, qu'ils comprennent simplement où ils mettent les pieds, hein, c'est leur choix, nous sommes tous libres. Simplement à condition que les droits fondamentaux du vivant soient enfin à respecter. Voilà, chacun fait ce qu'il veut mais à condition qu'il ne l'impose pas aux autres hein, de façon euh, nuisible. Voilà, ici euh, il s'agit que ceux qui veulent aller là-bas le fassent mais il est pour moi de la plus haute importance que euh, des écrits, que des paroles soient consacrées à ce que sont les droits fondamentaux et à nous rallier tout simplement euh, grâce à ces paroles, à ces écrits, à ces, à ces communications aux droits fondamentaux. Il y a beaucoup qui y travaillent. Je parle de quelque chose qui serait un peu plus. Euh, euh, qui, euh, qui pourrait nous être. Euh, encore plus neutre, hein, plus neutre pour, pour nous être encore plus utiles à tous, voilà, euh, voilà. Je, je, je souhaite ça de tout mon cœur, j'imagine que c'est déjà fort, fort, fort en travail, et que ça ne va pas tarder à faire surface, peut-être c'est déjà en train de faire surface, Voilà, les choses s'incarnent extrêmement vite, parce que nous sommes de plus en plus reliés intimement, tout, toutes les, les, les âmes les unes entre les autres. Donc nous pouvons avoir grand, grand, grand espoir pour tous ceux qui ne sont pas encore éveillés, simplement parce qu'ils sont encore euh, pétrifiés, euh, hypnotisés. Ils sont aussi euh, oui, pétrifiés dans leurs habitudes, leurs fausses croyances, euh, les fausses croyances, les ignorances euh, et les mensonges. Euh, voilà, euh, on, on, on a tous été baignés de ça, donc main dans la main, cœur dans le cœur. » Entrer dans nous, peu importe hein, ce que pensent ou ce, quels sont euh, nos niveaux de connaissances, il s'agit de se mettre à la hauteur de l'autre afin de s'unir, s'unir tous ensemble. C'est pas par le haut qu'on s'unit, c'est jamais par le haut. Moi, je donne des informations, c'est pour ceux qui veulent en savoir plus, mais je dis, je redis et je redirai toujours ce qui compte, ce qui est important de comprendre et de savoir, c'est de reconnaître le cœur, le cœur le cœur vrai, parce que regarde, il n'y a que ça qui est en train de vivre, de palpiter et, et, de, et de rejaillir et, et, de, et de renaître. Parce que l'amour, seul l'amour vrai est capable d'éternité. Seul l'amour vrai est compatible avec le plan de l'éternité. Voilà. Et c'est ce à quoi j'invite touche tout le monde, tout le temps, voilà, gros gros bisous, merci d'être là, euh, de m'écouter, merci de t'aligner, d'être attentif à tes alignements. Voilà, simplement en étant attentif à ce qui se passe dans ton esprit. C'est une habitude à prendre, ce n'est pas un grand effort, euh, ça devient juste une autre façon de vivre. Et, et ça fait partie du béaba euh, de ce que nous devons apprendre. Hein, C'est tout à fait, ça fait partie des lois sanitaires, aussi des devoirs fondamentaux. Voilà. Mais avant d'intégrer de, euh, nos devoirs, il s'agit de récupérer le béaba de nos connaissances. Donc je t'invite à t'inscrire, à t'abonner à mon blog, à aussi à ma chaîne odyssée n'hésite pas il s'agit de rester en contact hein, pour continuer de progresser ensemble main dans la main et que je puisse continuer de te donner euh, à la fois ces tirages qui donne euh, les news générales les nouvelles hein, de ce qui se passe pour nous à la, à la fois essayer de vous aider euh, tous les mois signe par signe et puis plus généralement euh, par la respiration de la nouvelle lune et de la pleine lune et un soin à la pleine lune général voilà etc. c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer, de se développer merci d'être là, de t'abonner de soutenir, gros bisous je vous aime tous, à très bientôt